Alors, ça mord Ah... Oula Ah, il y a le poisson qui me mord ah, ah Ah Ah Ah Ah il me mord la main Ah Ah, au secours Ah, Rémi Ah Ah Ah le monsieur le poisson, arrêtez de me manger, s'il vous plaît Ah, c'est moi qui dois vous manger Ah Ah, Rémi, tu peux pas m'envoyer un peu d'aide On peut dire qu'il s'en fiche... Mais qu'est-ce que tu fous, Rémi Ah, et moi Ah, je me fais mort Ah, je me file les poumons Let's <laughs>